Ah, je sais pas si je l'ai fait en vrai c'est combien Combien il vaut l'HDV 89 millions Vas-y j'y pas en bas de 75 je vois. Euh, il met combien lui Oh Mais oh. 42 50 60 Ils vont aller jusqu'à où vous croyez 75 vas 80 81 Mais gros 85 voir 87 90 92 94 On l'a Ça va... Ça va, 94, ça va, presque 100 millions, ça va, j'ai vu pire les amis, j'ai vu pire, j'ai vu pire, let's go le reforge, et lui mettre un petit talisman dessus, euh, comment ça s'appelle, nether artifact, j'espère que j'ai pas trop payé quand même, on va de vrai, L'Osbin, 90 90 000... millions, oh, on a 4 millions de plus les gars, on a payé 4 millions de plus, Waouh voilà c'est pas très grave vas-y euh, je crois que j'ai déjà un recomb en plus de près, juste ici il y a pas là let's go ricomb on l'a a eu dans les donjons de tailleur les gars que j'ai fait Legendary, parfait ah j'aurais peut-être dû mettre un, un truc dessus avant bon c'est pas très grave Reforge. et c'est strong qu'on a besoin strong Superbe, il nous reste un truc à faire les gars, et vous savez déjà c'est quoi On va mettre un enrichissement dessus, donc Beach Shop, enrichissement, cri de chance, let's go Et lui c'est dans une ville normale, je crois qu'il faut le mettre ça, bim boum boum Et voilà Et c'est pas super tout ça mes amis, et on l'a fait